Hello Madison Hermie j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle des 3000. Merci à tous de me suivre et j'espère qu'on sera encore plus... Pour la suite. Aujourd'hui, pour fêter les 3000 abonnés, ce que je vous propose, c'est de vous raconter les jours où j'ai réalisé le plus grand rêve de toute ma vie. Quand j'ai été à Walt Disney World en février 2016, je n'étais pas encore sur YouTube. Du coup, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous ces moments absolument magiques. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais vous raconter chaque nouveau cap d'abonnés une à deux nouvelles journées de mon excursion à Walt Disney World, sachant que j'y suis allée dix jours. Peut-être que ça vous donnera envie de vous abonner encore plus pour connaître la suite, qui sait. Avant de commencer à vous raconter vraiment. Ma première journée sur le parc, je vais vous raconter un petit peu le contexte. Le désir d'aller à Walt Disney World, c'est un rêve que j'ai depuis l'âge de mes 3 ans. Mon père m'avait promis, si jamais j'avais mon bac avec mention, de m'emmener à Walt Disney World parce que c'était lui aussi son rêve. J'ai eu mon bac avec mention, mais il n'a pas pu m'emmener parce que bah entre temps j'ai eu deux autres frères et entre partir à deux et partir avec toute la famille, c'était un petit peu compliqué, voilà. C'est un rêve qui a grandi en moi toutes ces années. Pour moi, c'était le rêve absolu, ce que je voulais absolument faire au moins une fois dans ma vie. Entre 18 et 22 ans, ce que je m'étais dit, c'était que. Le jour où je me marierai donc avec mon chéri, on partira en voyage de noces à Walt Disney World et donc je pourrais réaliser ce rêve. Le truc c'est que mon chéri n'est pas fan de Disney, ni personne dans mon entourage en tout cas pas au point où j'en suis donc n'était pas prêt à mettre une telle somme. Et en fait j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je vais forcer une personne à venir avec moi qui va pas être à fond, qui partagera pas ce rêve avec moi et donc moi-même je vais pas forcément passer le meilleur des voyages alors que si je pars toute seule, je pourrais faire exactement ce que je veux comme j'en ai envie et vivre mon rêve à fond. À cette période là c'est une période où je remettais beaucoup en question ma collection dans le sens où en fait je collectionnais les poupées éditions limitées de Disney, c'était extrêmement compliqué de les avoir, voilà il fallait se lever très très tôt à l'époque il fallait passer la nuit sur les Champs-Elysées déjà pour avoir les poupées ou alors les commander en ligne mais c'était un stress permanent et en fait qu'à la finale je prenais plus de plaisir à les avoir, voilà je les laissais dans un coin, je les regardais même pas. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai revendus et j'ai fait le bonheur de certains collectionneurs et avec cet argent et eh bien j'ai décidé de réaliser mon rêve. J'ai fait toute mon organisation toute seule, vraiment j'ai pas fait appel à des agences de voyage ou à une personne extérieure. De toute façon, je vous dirai tout dans une prochaine. Vidéo que je vous prévois de vous faire dans les prochains mois parce que l'organisation c'est vraiment quelque chose qui mérite une vidéo spécifique. À partir de décembre 2015, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de dos. À cette époque-là, j'étais complètement alité. Voilà, je pouvais pas sortir de mon lit, j'étais tout le temps sous médicaments. J'allais voir beaucoup de médecins, je faisais de la kiné, de la balnéothérapie et j'avais un corset sur mesure. Et mes problèmes de santé comme ça ont commencé à survenir deux mois avant de partir. Il a fallu que je remette en question le voyage de savoir est-ce que j'allais quand même pouvoir réaliser mon rêve malgré tout avec cet état de santé là. Ma victoire, ça a été d'y aller. J'ai eu des de santé sur place notamment au niveau des jambes mais rien que le fait d'avoir réussi à faire les 14 heures de voyage que j'ai eu et à tenir toute la journée comme j'ai pu le faire franchement j'en suis extrêmement fière et c'était pas gagné d'avance c'est ce qui s'est passé en fait le 22 février quand j'ai pris l'avion pour partir à Walt Disney World toute seule je suis partie à 7h du matin j'ai fait un premier vol Paris New York qui a duré à peu près 9 heures et ensuite un vol qui a pris à peu près 3 heures pour faire New York Orlando sachant qu'il y avait une escale d'à peu près 3 heures où j'ai été faire une petite pause gourmande chez Wendy's on va en dire plus, hein c'est ce qui explique la joie que je ressens en fait devant la navette Magical Express que vous pouvez voir juste ici. Quand vous allez à Orlando, vous avez des bus. Si jamais vous êtes résident d'un hôtel Disney qui vous emmène directement à Walt Disney World et à votre hôtel. Et quand je suis arrivée, j'ai eu le besoin de prendre cette photo, de demander au chauffeur de me prendre devant le bus pour montrer que j'étais arrivée, que j'allais vivre mon rêve et surtout je voulais partager cette photo à mon père pour qui c'est aussi le rêve et qui n'a pas pu le faire avec moi. Quand j'étais dans le bus, il était à peu près 17h et autant vous dire que j'étais claquée à cause du décalage parce que j'ai pas du tout dormi dans l'avion tellement j'étais excitée comme une puce et j'arrêtais pas de regarder autour de moi il faut savoir que dans les bus les magical express vous avez des écrans en fait qui vous diffusent des vidéos des parcs des astuces des dessins animés disney qui vous mettent bien dans l'ambiance et je me rappelle du moment où j'ai passé justement euh, la bannière de magic kingdom à walt disney world l'excitation que j'ai ressentie j'avais le téléphone prêt à prendre la photo quoi quand le bus est arrivé devant l'hôtel j'ai donné un pourboire au chauffeur et il m'a donné des autocollants mickey et là je me suis dit que la magie commençait dès que je descendais du bus en fait. Au niveau de l'hôtel j'ai pris le All-Star Music Resort. Pas le meilleur hôtel en termes de thématisation, etc. Mais à la base je pensais vraiment y être que pour dormir. Et surtout pour des raisons économiques. Quand je suis arrivée au comptoir de l'hôtel, on m'a donné mon Magic Band. Un bracelet que moi j'ai choisi rouge, c'est un bracelet qui vous permet de faire les fast-pass, accès aux chambres d'hôtel, vous pouvez payer avec. Et ça vous sert également de clé d'ouverture pour les chambres d'hôtel et sur les parcs le ticket d'entrée donc c'est assez magique en fait j'étais dans la section jazz in avec une vue sur le parking qui était merveilleuse mais ceci dit ça va bien aider à un certain moment que vous découvrirez dans les prochaines journées ça avait un avantage un seul je voulais pas rester dans la chambre parce que je savais que j'allais m'endormir du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été piqué une tête dans la piscine de l'hôtel thématisée sur celle de San Dos amigos. c'était la partie enfant et ensuite j'ai fini par aller à la cafétéria de l'hôtel et alors je me souviens plus du tout ce que j'ai mangé hein, clairement mais ce que je peux vous dire c'est que je m'étais acheté un mug spécial et en fait, ce mug vous permet de boire illimité toutes les boissons que vous voulez pendant la durée de votre séjour dans tous les hôtels du parc. J'aime aucune boisson gazeuse, <rire> ce qui fait que quand j'ai goûté la seule boisson que je connaissais pas, bah, ça me plaisait pas. Et en fait, toutes les autres boissons c'était que des boissons gazeuses que j'aimais pas du tout. Et je pense que c'est un signe du destin parce que le lendemain, dans les toilettes de Fantasyland, donc les toilettes réponses, bah, j'ai perdu mon mug. Quand je suis rentrée, bah, j'ai fini par m'endormir devant les dessins animés Disney de Netflix US. Le lendemain, le 23 février, donc, je commençais ma première journée à Walt Disney. World. Bien je dois vous avouer que je me suis levée très très tôt et du coup j'étais à l'ouverture du parc. Je faisais partie des premiers dans la file à rentrer et c'était fou. Pour vous faire patienter, ils vous mettent des mousquetaires. C'est des membres du club Mickey qui vous font des petites animations, donc des quiz sur Disney, euh, des triviales poursuites Disney qui occupent les enfants et tout. Et c'était très très sympa. Mais bon, j'avais quand même hâte de rentrer et je me rappelle de l'excitation que j'ai eue quand j'ai vu le château pour la première fois. C'était c'était un moment magique, vraiment. Et du coup, j'ai pris cette première photo devant le château qui a été pris par un photopass. J'avais souscrit au service des photographes qui prennent des photos pour vous parce que, bah, comme j'étais toute seule, bah, je voulais quand même des souvenirs avec moi devant. La première attraction que j'avais décidé de faire, c'était l'attraction de Winnie l'ourson parce que j'avais entendu dire qu'elle était très très très populaire et donc il fallait la faire dès l'ouverture du parc. Donc je me suis précipitée dans la file. Il y avait 3 minutes d'attente. Donc je vais dans mon wagon, je commence à avancer et en fait au moment des éléphants roses, le char se bloque et je suis restée bloquée dans l'attraction comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc euh, mon séjour commençait bien. Euh, j'attends, j'attends, j'attends et puis en fait ce qui s'est passé, c'est que euh, l'attraction n'a jamais redémarré en fait. Donc ils nous ont évacués par l'arrière. Donc j'ai pas vu la suite du ride. Et du coup j'ai pris plein de photos de toutes les scènes et ils nous ont offert un fast-pass qui était valable sur une semaine de l'attraction de notre choix sur Fantasyland. Donc ça c'était plutôt cool, je voulais absolument avoir une photo avec Mary Poppins donc qui est le premier personnage que j'ai rencontré sur le parc. Je me suis redirigée vers Main Street, elle était vers Plaza Gardens et quand je suis arrivée il n'y avait personne. Du coup j'attends, j'attends et là génial, au moment où j'attends il y a une parade qui vient donc où vous avez ces chanteurs qui chantent la chanson de Wally et c'était fou Poppins arrive, comme je suis sortie de la queue, au moment où elle est arrivée, j'avais 5 autres personnes devant moi donc j'étais un petit peu dégoûtée. Hein. Quand vient mon tour, il y a le pingouin qui arrive. À la base, elle était toute seule donc j'étais trop, trop, trop contente parce que j'ai jamais eu de photo avec lui. C'était trop bien. Je m'étais entraînée à dire Super Califragilistique expiali à Mary Poppins et donc du coup on avait échangé et c'était magique. Après ça, j'avais un petit peu envie de faire une attraction, hein, vous comprenez, vu que la première était un gros fail. Je me suis dirigée de l'autre côté, rien à voir pour aller faire la Haunted Mansion et je me suis arrêtée pour prendre une glace. <rire> Petit accident de parcours en fait, la glace m'a carrément fondu dessus à la fin. J'ai pu en manger que la moitié vu qu'elle a complètement fondu sur ma robe. C'était. Et après, donc j'ai fait la fameuse Haunted Mansion dont j'ai pris quelques photos, comme vous pouvez le voir ici. La maison m'a pas trop marquée en fait à la finale. Et après, j'ai encore complètement changé. J'ai refait un détour et je suis partie à Fantasyland et à New Fantasyland. J'avais pris une place pour le restaurant Be Our Guest à midi 13h. Il fallait que je sois dans les parages quand même et donc j'avais décidé d'aller me promener dans ce coin là. J'avais été Disney Boondé en belle et j'avais trouvé ça génial parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont marqué et tout et qui m'ont dit ça m'a fait hyper plaisir j'ai été faire l'attraction de la maison de Belle les enfants et certains adultes sont choisis pour rejouer les moments phares du film et c'est pour faire une surprise à Belle vous rencontrez Madame de garde robe et Lumière qui parle l'attraction est pas folle quand j'ai fait l'attraction en fait Belle était en tenue de bal et elle a vu en fait que j'étais en tenue de paysanne, j'étais juste dans le public hein, je participais pas du tout à l'attraction à la fin elle m'a demandé de venir de la rejoindre de faire des photos avec elle c'était un moment assez fou vu que c'est l'une de mes princesses préférées en plus que c'était pas du tout prévu à la base. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma tenue. Je lui ai très mon cardet. C'est le carnet fairy tale de la Belle et la Bête. Et à la fin elle m'a donné un petit marque-page. Donc voilà, donc spécialement pour l'occasion. Donc oui, l'attraction s'appelle Enchanted Tales with Belle. Et ça me fait un souvenir très très précieux. Et je me rappelle qu'à la fin de l'attraction, il y a une dame qui est venue me voir en me disant qu'elle avait vu le spectacle Belle et la Bête. Je sais plus, je crois que c'est à Los Angeles ou à Broadway. Et qu'elle l'avait adoré. Et du coup moi je lui avais dit que j'avais été le voir au Mogador deux fois et que c'était la folie. Et j'avais trouvé ça génial comme échange de pouvoir parler un peu librement comme ça. Et après, j'avais parlé avec pas mal de mumber aussi tout au long sur le parc et des gens qui faisaient du Disney Building. Après, je me rappelle avoir été voir Gaston aussi. <rire> Gaston, j'ai essayé de draguer, enfin draguer, avec, en lui disant que moi j'étais belle et que j'étais célibataire. Belle le personnage, hein, pas belle je me trouve canon. Et il m'avait dit que son cœur était pris pour la vraie belle, donc je m'étais pris un gros râteau. J'avais été faire l'attraction de la petite sirène. J'ai posé d'ailleurs devant le décor que vous pouvez voir ici et c'était merveilleux. Après, c'est la même attraction qu'en Californie. J'ai pas fait d'autres attractions parce que j'avais rendez-vous au restaurant et qu'il était temps d'y aller. Me voilà arrivée au Biorgue. Il faut savoir que le restaurant de la Belle et la Bête, il faut vraiment le réserver donc 6 mois à l'avance si vous voulez être sûr d'avoir une table. J'y suis allée le midi et je regrette un petit peu dans le sens où si j'avais été le soir j'aurais pu voir la Bête et je pense que si j'y retourne c'est ce que je ferais. Autant le décor est magnifique, vous avez trois salles et la salle de l'aile ouest de la Bête, vous avez la salle d'aile où j'ai mangé et la salle de bal où vous avez le même plafond, vous avez une autre salle avec beaucoup de tableaux de la Belle et la Bête, c'est un peu la bibliothèque et j'ai été grave déçue parce que niveau nourriture franchement, j'ai même pas pu manger la moitié, j'avais trouvé ça très mauvais. C'était un croque monsieur je crois que j'avais choisi parce que c'est censé être de la nourriture. Et ça avait un bout de cordon bleu, c'était horrible. Et après, je me suis baladée avec mon appareil photo dans les différentes pièces, étant une grande fan de La Belle et la Bête. J'ai un peu honte, mais <rire> je me suis perdue et je me suis retrouvée dans les cuisines. <rire> Ce qui a beaucoup fait rire les Casmumbers. Heureusement qu'ils ont rigolé parce que c'était déjà assez gênant comme ça. Donc j'ai continué ma promenade et j'ai fini à la taverne de Gaston pour prendre un jus d'orange parce que j'avais oublié de boire <rire> à Bianguestre. Et après j'étais complètement crevée, c'est pas du tout la même organisation que chez nous, c'est-à-dire que là-bas vous pouvez pas faire ouverture, fermeture à marcher, hein, c'est pas la peine, vous serez crevé. donc je suis rentrée à l'hôtel et ce que j'ai fait c'est que la fin de la journée je l'ai passée au Disney Village, donc là ça s'appelle Disney Springs, et ça a tellement rien à voir avec chez nous, <rire> c'est immense, c'est-à-dire que pour parcourir d'un bout à l'autre Disney Village, j'ai mis plus d'une heure et demie à pied. En termes de boutique, vous avez tout et n'importe quoi, beaucoup de choses qui ne sont pas Disney aussi d'ailleurs, Ava Yenas, vous savez la marque de thon, vous avez également Harley Davidson à la finale, j'étais tellement crevée au bout des 1h30 parce que je cherchais un truc à manger et comme je suis assez compliquée en termes de nourriture, bah j'ai pas spécialement trouvé ce que je voulais, du coup je me suis retrouvée tout au bout du Disney Village à prendre... <rire> Prendre un vrai voilà, c'est un petit peu ridicule. Après, au retour, j'ai fait les boutiques et j'avais été épatée du Lego Store, de l'espèce de monstre du Loch Ness fait en Lego que vous pouvez voir qui est magnifique. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, et je pense que si je retourne à Disney World, je le ferai, chez nous on a le Rainforest Café et eux en fait ce qu'ils ont, c'est une version avec des dinosaures. Vous pouvez faire votre propre T-Rex sur mesure avec les couleurs et tout, enfin, c'est le Bear version dinosaure et j'avais trouvé ça génial. La, la thématisation et tout était euh, oufissime. Et donc j'avais déjà commencé à me ruiner le premier soir. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour cette énorme première journée à Walt Disney World. J'espère que vous aurez envie de connaître la suite, la suite aux 4000 abonnés du coup. Et ce sera ma première journée à Animal Kingdom qui a été le parc que j'avais le plus envie de découvrir en allant à Walt Disney World. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude vos pouces en l'air, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez la Disney Army, on peut être encore plus nombreux, je le sais. À vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.